Monsieur Chers collègues, en France on dit « quand le bâtiment va, tout va ». Et c'est vrai, le secteur de la construction est souvent la locomotive de nos économies. C'est pourquoi il est plus que temps de faire de ce levier un atout pour le social, le climat et l'environnement. Le texte proposé comporte de nombreuses avancées pour un secteur de la construction à la hauteur des urgences du moment. Une information claire, plus transparente, des exigences, des nouvelles exigences de performance des produits liés à la santé, à la sécurité et aux aspects environnementaux. Ces exigences de performance sont la clé pour un secteur propre et plus respectueux. Le soutien à la circularité des produits de construction et Dieu sait en ce domaine il y a beaucoup à faire. De vraies garanties pour la sécurité des travailleurs qui manipulent les produits et, bien sûr, pour celle des consommateurs. Monsieur Renders, la Commission doit mettre le secteur de la construction au service de la transition. Inspirez-vous de ce rapport qui répond au manque de cadre actuel. Ne manquons pas à nos obligations envers les générations futures. Merci.